Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet intéressant, on va parler de la différence entre des gâteaux sans mesure, des gâteaux personnalisés, mais également des gâteaux prêts à partir ou alors « ready to go » comme on dit en anglais. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat dans le domaine du cake design et bien d'autres domaines qui concernent l'alimentation, la food. Car je crois que pour transformer une passion en activité rentable, il faut impérativement être un entrepreneur et avoir une double casquette. En plus de la partie technique, de savoir-faire artisanal, il faut absolument se former et être aussi carré, aussi euh, performant dans le domaine de l'entrepreneuriat que dans le domaine artisanale. Dans ce cadre, j'accompagne les personnes qui souhaitent développer leur activité et de passer d'une passion à une entreprise, au travers d'une formation appelée Cake Entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais pouvoir te présenter les trois types de modèles de business qu'on peut pouvoir faire dans le domaine du, de la pâtisserie dans le cake design. Je dis trois, mais en fait il y en a quatre, car on peut faire un mix de ce que je vais présenter. Pour commencer, on va entamer avec le premier modèle. Le premier modèle, c'est des gâteaux qu'on appelle des gâteaux sur mesure. Là, je pense que tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de sur mesure. Le sur mesure, c'est quand le client va contacter un prestataire pour faire quelque chose qui sera complètement à son image. De A à Z, tout va être pensé pour le client. Du croquis jusqu'à la dernière bouchée, tout sera pensé pour correspondre à ce que veut le client. Dans le sur mesure, le client sera au cœur du service rendu. On va partir de son désir de ce qu'il veut voir se matérialiser. Les saveurs, le croquis, les couleurs, euh, l'ambiance du gâteau, le nombre d'étages, s'il veut des étages factices ou pas, enfin bref, tout sera pensé en mettant le client au centre de, de, sa, de la réflexion et de reproduire exactement ce qu'il attend de sa prestation. Vous comprenez, le sur-mesure, c'est un service vraiment de luxe qui coûte extrêmement cher car l'artisan va dévouer tout son temps pour une seule personne. Le deuxième modèle, c'est ce que je vais appeler le modèle personnalisé. Très souvent, on confond le sur-mesure et le personnalisé, alors qu'en fait, ils n'ont absolument rien à voir. Dans un service personnalisé, il y a des paramètres qui sont déjà figés, mais le client pourra modifier généralement le prénom sur le gâteau et la saveur sur le gâteau. Il pourra rajouter des accessoires si cela est proposé par le prestataire. Mais dans tous les cas, le modèle du gâteau est déjà figé et il ne pourra changer que quelques paramètres que le prestataire laisse au choix du client. Dans ce deuxième modèle, bien évidemment, on passera beaucoup moins de temps que le premier car on peut déjà prendre de l'avance sous ses commandes. Quand on démarre un business, on va devoir faire à la commande le temps d'avoir le flux de clients qui nous permet de pouvoir anticiper euh, la fréquence des commandes et le volume de ce qu'on pourra faire. Et dans ce cas, quand on commence à atteindre un volume conséquent, le prestataire qui fait des gâteaux euh, personnalisés pourra faire en avance ses pâtes, euh, ses crèmes pour la semaine par exemple et pourra ainsi gagner énormément de temps. Il va pouvoir optimiser le temps. C'est-à-dire que dans le sur-mesure où on aurait fait tout le cheminement pour une personne, bah là, il va pouvoir lancer plein de cuissons de, de génoises, plein de cuissons de crèmes, enfin, plein de cuissons aussi de modèles, de, de décoration, euh, parce qu'il sait que chaque semaine, il a à peu près peut-être 10 ou 20 gâteaux à faire, il pourra s'avancer, parce qu'il a bien évidemment une carte figée, et il peut anticiper, et il peut gagner du temps. Et ainsi, le coût de revient de ce gâteau, quand on prend quand on prend la main d'œuvre, est bien évidemment beaucoup moins inférieur que le coût de revient d'un gâteau qu'on fait sur mesure. Le troisième type de modèle de business qu'on peut faire, c'est des modèles qu'on va appeler prêt-à-partir. Dans le prêt-à-partir, on le connaît tous, c'est typiquement ce qu'on trouve en boulangerie, pâtisserie. Tous les gâteaux ont été déjà faits à l'avance et le client y rentre dans la boutique, il prend ce qu'il trouve, euh, s'il le plaît, et il s'en va avec. Il n'y a absolument pas de... Personnalisation à faire. Et là encore, le, le prestataire pourra gagner énormément de temps. Car quand il aura euh, conscience du flux et du volume euh, de, de préparation qu'il peut faire, il pourra faire des gâteaux à l'avance en fait. Mais de A à Z. Car il n'aura pas du tout euh, de, de, de personnalisation comme le choix des saveurs ou le choix de, de, du prénom, etc. Donc il peut aller beaucoup plus vite et anticiper. Et ainsi, le temps qu'il aurait passé pour faire un seul gâteau, il va pouvoir le mutualiser et faire plusieurs gâteaux dans la journée ou dans la semaine. Et ainsi, il aura un coût de revient encore plus bas qu'un gâteau personnalisé. Vous l'avez compris, les trois types de gâteaux ont des modèles complètement différents et donc des coûts de revient tellement différents qu'il est important de savoir faire la différence dans son business. Donc si vous vous lancez, vous devez savoir quel type de modèle vous allez appliquer et tailler votre entreprise et vos prix par rapport à ce modèle. Si vous faites des gâteaux sur mesure, vous n'avez absolument aucun intérêt à pratiquer des coûts d'un prestataire qui fait des gâteaux personnalisés. Et vice versa, si quelqu'un fait des gâteaux personnalisés, il n'a aucun intérêt à faire le même coût, le revient ou à pratiquer le même prix, le même tarif que celui qui fait des gâteaux prêts à partir. Chacun son modèle et chacun son prix. C'est pourquoi il est important de connaître exactement quel business on veut monter et comment on va faire de A à Z. Car selon le choix qu'on va prendre, le modèle 1 sans mesure, le modèle 2 euh, personnalisé ou le modèle 3 prêt à partir, on n'aura pas le même business. Au niveau du prix, au niveau du branding, euh, au niveau aussi du service client, c'est complètement différent et ce n'est pas du tout la même méthodologie qu'on doit mettre en place. Et bien évidemment, un modèle sur mesure mettra beaucoup plus de temps à pouvoir avoir une renommée, car le flux sera beaucoup moins euh, conséquent. Et dans ce cas, il faut beaucoup miser sur une image de marque et avoir une forte image de marque. Contrairement à un gâteau prêt à partir, où là typiquement, euh, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ou bien qui veulent des gâteaux euh, juste pour euh, marquer le coup, mais sans plus, ils pourront euh, facilement se ruer vers ce type de modèle-là, ce type de pâtissier, pour avoir euh, ce qu'ils veulent. À chaque modèle, son prix. Le quatrième type de modèle, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un mix en fait des trois, car on peut faire un mix des trois ou un mix de deux de ces modèles et avoir un business qui est un peu diversifié. Mais par contre, il faut bien faire attention à savoir euh, dans son euh, dans son planning, dans son plan d'affaires, quelle est la proportion qu'on va accorder ou sur mesure et la proportion qu'on va accorder au personnalisé ou alors au prêt à partir. Il faut absolument savoir quel est le modèle qui sera prioritaire. Car il ne faut pas non plus aller à l'aveugle et tout faire sans, sans penser euh, en avance à choisir quel est mon modèle prioritaire et quel est le modèle secondaire et le tertiaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante. Si c'est le cas, je t'invite à partager massivement pour que les personnes comme toi, comme moi, commence à comprendre l'importance d'avoir un business clair pour se lancer et réussir. Si tu as d'autres modèles à partager, n'hésite pas à le mettre en barre de commentaires. Comme ça, on pourra enrichir ce que j'ai déjà proposé. Car évidemment, j'ai pris les modèles qui me viennent à l'esprit, les modèles que moi j'ai déjà rencontrés et que je connais. Il peut exister d'autres modèles, ça je vous l'accorde. Mais encore, prenez le temps de le partager avec la communauté des cake Entrepreneurs. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo